Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur la thématique du, euh, du CRM. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui euh, pour ce, pour ce webinaire euh, Ludovic Burg, qui est directeur du PSI et transformation chez Sinertiel. Bonjour. Jean-Baptiste Rinsard, euh, vous êtes responsable du compte EDF chez Salesforce. Stéphano Polo, qui est manager Salesforce chez Talent. Et Hervé Guérin, qui ne va pas tarder à nous rejoindre, qui est partenaire énergie et utilities chez Talon. Alors, je vous propose de rapidement rentrer dans le, dans le cœur de notre sujet. Pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas Cinercial, Cinercial a été créé en 2010 en tant qu'acteur majeur du dispositif national des certificats d'économie d'énergie pour le groupe ODF. Vous êtes une filiale d'EDF, de si je ne me trompe pas. Euh, Aujourd'hui, le réseau Synerciel, c'est comme ça qu'on l'appelle, rassemble plus de 2300 professionnels de la rénovation du bâtiment partout en France métropolitaine. C'est le premier réseau oui, oui, oui. national de professionnels de confiance pour des rénovations durables. Euh, et on, on a donc, euh, dans ce projet, avec Salesforce, Synerciel et Talent, créer et développer une, une application mobile. Je vous propose, pour commencer, de, de partager une vidéo qui fait justement le, la promo de, de cette application. Je ne sais pas si, si on l'a si en, en backup, mais en tout cas, c'était l'idée. C'est les joies du direct. Ludovic, en, en quelques mots, en quoi consiste la mission de Synertiel, peut-être avant de, de revenir sur cette vidéo qui pose une question en tant que Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu quel est le, quel est le rôle de Cinerciel aujourd'hui Bien sûr, Odélie, -toi. merci à talent pour cette invitation et je suis très content qu'on soit tous rassemblés pour, pour parler de ce projet. La mission de Synerciel, c'est d'appuyer ses adhérents qui sont des pros de la rénovation et du confort dans l'habitat dans le développement de leur activité, euh, en leur facilitant la mise en, œuvre entre, euh, la mise en relation entre, entre adhérents eux-mêmes, qui sont des professionnels qui sont engagés dans une démarche d'excellence, et euh, qui recherchent des dynamiques de, de réseau d'entraide, d'échange, de partage d'expérience, et également de génération d'affaires pour développer leur business. Euh, mise en relation avec des partenaires de Sinerciel, euh, qui proposent aux adhérents des avantages, des offres, des services, pour leur permettre d'optimiser leurs charges et développer leur activité, et simplifier leur quotidien, c'est des achats de véhicules utilitaires, des locations de véhicules, de l'achat de matériel, et des clients finaux, donc comme vous et moi, qui avons besoin de faire des travaux de rénovation, besoin d'un peintre, d'un carreleur, d'artisans qui sont capables de réaliser des lots de rénovation multi-travaux, et qui sont à la recherche de professionnels de proximité et de qualité. C'est ça l'écosystème. Et donc la, la mission de votre mission, c'est donc de s'appuyer sur les adhérents euh, dans le développement justement de, de cet enjeu, enfin en tout cas dans l'accompagnement de cet enjeu énorme qui est, qui est encore aujourd'hui une priorité très forte à la fois du gouvernement mais, mais des pays dans leur ensemble sur... Euh, les, enjeux, les enjeux climatiques euh, et vous y contribuez. Et vous avez euh, de, de, de grandes ambitions chez Signarciel puisque d'ici deux ans, afin de répondre à la demande de, des, des ménages dans les régions. Vous ambitionnez de doubler le nombre de, prof, de professionnels dans votre réseau. Donc là, on est un peu plus de 2000. Euh, évidemment, cet objectif Salut. implique Moi, toi, des enjeux toi. très forts. Ah, ah, ben, voilà la vidéo. La ici, nous sommes dans un appartement qui a été entièrement retapé et rénové par les pros du réseau sinertiel. L'électricité, c'est sinertiel. Les fenêtres, c'est sinertiel. Le chauffage, c'est sinertiel. Le parquet, c'est... Mais... Vous connaissez déjà Synerciel. Synerciel pour moi, c'est du partage de business, des remises sur mes achats pro, mais aussi de la convivialité et des échanges avec les autres membres du réseau. Et tout ça à portée de main grâce à mon espace MySynertiel. Par exemple, je peux me rapprocher des 2000 pros du réseau Synerciel avec l'annuaire et rentrer en contact avec eux grâce à la messagerie. De plus, je peux parrainer des collègues qui rejoindront le réseau. Avec l'application Inertiel, je profite également davantage dans de nombreux domaines auprès des partenaires du réseau. Par exemple, je peux faire scanner ce QR code chez un concessionnaire auto-partenaire. Et comme je suis adhérent, je profite d'une remise super intéressante. Et bien sûr, de tous les services du réseau. Solutions de financement, prime Énergie avec EDF ou encore les cercles confort Habitat. D'ailleurs, à ce sujet, il y aura du nouveau en 2021. Restez connectés. Plus nous serons nombreux à l'utiliser, plus l'application Massinertiel vivra. Alors, n'attendez plus pour la télécharger. Et ensemble, rénovons durablement. Donc voilà le, la vidéo qui a été réalisée par les équipes de Cinectro. Vous voulez du coup, euh, donc, donc je, je, je précisais qu'évidemment vous avez un, une ambition très très forte puisque vous, vous voulez doubler le nombre de, de professionnels dans le réseau et du coup évidemment c'est des enjeux très forts à la fois de fidélisation et d'acquisition de nouveaux adhérents et de partenaires. Et puis donc il y a un an, la crise Covid arrive et chamboule tout un tas de choses dans la façon dont vous, dont vous, dont vous nouez ce lien avec vos adhérents et vos partenaires et donc vous lancez le projet qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, effectivement, Rosalie. L'ADN euh, de Sinertiel, c'était euh, des relations de proximité à la fois avec euh, ses, ses adhérents et ses partenaires. Et euh, ça se concrétisait par un ensemble de, de, de rencontres. Il y avait trois fois par an des rencontres en physique, entre 15 et 18 rencontres dans toute la métropole, euh, où les, euh, les adhérents, les partenaires et, et les salariés Sinertiels se réunissaient pour animer ce, ce réseau euh, dans une convivialité euh, qui est propre au bâtiment. Et le Covid est arrivé. Et on, on a eu envie de garder ce lien digital et de, de continuer à vitaliser cette relation avec nos adhérents. Et euh, on s'est alors interrogé sur, sur la manière d'aller vite, d'aller très vite et de créer un, un lien digital euh, et continuer à répondre à nos enjeux de proximité avec, avec tout notre système. Et on a décidé de lancer une application euh, qui a été disponible euh, fin septembre dans, dans, dans les stores et un espace pro sécurisé, euh, accessible depuis le site internet sinertiel.fr. Et le cahier des charges de, de cette nouvelle application, c'était de, de maintenir le lien avec nos adhérents en cette COVID, de gagner en visibilité euh, pour les pros en regroupant toutes les fonctionnalités tous les services offerts par le réseau. Euh, également, soutenir la transformation digitale de, de l'entreprise. Et, euh, et on y est, je pense qu'on y est arrivé euh, avec... Euh, avec une app qui est, qui est appréciée et euh, qui, euh, qui est vraiment utilisée par nos adhérents. Un très beau résultat. Euh, on, va, on va y revenir, euh, on va évoquer avec à la fois nos experts talents et, euh, et Jean-Baptiste Rinsard de Salesforce. On va, on va partager avec vous un petit peu comment s'est réalisé ce projet. Euh, Hervé Guérin nous a rejoints, Hervé, euh, donc tu es euh, partenaire euh, énergie et utilities euh, chez Talent dans l'entité euh, Consulting. Euh, évidemment, tu connais bien le, le secteur de, de l'énergie. Quelle particularité aurais, tu aurais envie de, de, de remettre en avant ou de, de remettre en lumière euh, le projet euh, si particulier dans cette crise COVID avec cet enjeu très fort de fidélisation et de maintien du lien oui, donc bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, c'est un projet dans le secteur de l'énergie, c'est aussi un projet autour du monde de l'artisanat, de la rénovation. Et c'est quand même ça qui va encore plus se définir qu'un projet énergie, dans le sens où on s'adresse à des catégories de population professionnelles qui ont des habitudes, qui veulent voir des résultats rapidement, qui ne sont pas là pour s'encombrer avec des systèmes complexes. Ou des choses qui viennent se rajouter euh, en, en outils euh, spécifiques euh, dédiés à une part de leur activité. Donc finalement tout le travail, c'était de dire comment faire des choses vite, simples et qui répondent euh, euh, à euh, des besoins opérationnels, tout en préservant en fait le lien de proximité qui peut exister aujourd'hui entre Sinercia et ses adhérents. Euh, donc le travail a été conçu euh, dans cette finalité euh, et euh, finalement on a organisé à la fois la dynamique de, de construction de la solution et de communication euh, vers l'extérieur de façon à afficher quelque chose qui soit mis en place rapidement. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler le projet en co-construction euh, en amont euh, d'une communication vers l'externe de façon à, à commencer à communiquer vers l'extérieur lorsqu'on était déjà bien avancé euh, dans euh, la préparation de la mise de, des ouvertures de services. Voilà. Il y avait ce, ce contexte-là. Euh, et puis, euh, donc, euh, au sein de Synerciel, on a un réseau qui, euh, qui est en charge de l'animation de, de cette communauté d'adhérents. Et, et cette communauté de, de, du réseau, euh, ce réseau en fait, euh, est habitué à fonctionner en proximité avec des relations interpersonnelles. Euh, donc, il y avait aussi un soin particulier à apporter dans euh, l'adoption par les forces commerciales du réseau de la solution qu'on mettra en place. Donc à la fois en termes de communication sur le projet, en termes d'embarquement de, dans les phases de conception de ce qu'on allait mettre en place et derrière en termes d'accompagnement à l'usage, la montée en compétence. Voilà un peu les, les grands aspects qu'on peut retenir au niveau de, de la conduite de, de ce projet dans le contexte particulier d'écosystème l'écosystème Oui, Donc un enjeu à la fois techno et en même temps humain, forcément, très fort, et avec des enjeux d'accompagnement de, humain interne, comme souvent dans ce genre de, de projet. Oui, et en effet. Surtout que ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un projet qui a été démarré en plein confinement euh, et, et qui nécessitait de faire travailler ensemble beaucoup de, de catégories de population, les populations des équipes commerciales, marketing, le réseau, le back office. Euh, et dans une logique où on voulait aller vite, donc en structurant un mode projet fort avec son organisation dédiée et transverse par rapport à l'organisation habituelle de l'entreprise. Donc, tous ces fonctionnements-là, il a fallu les mettre en place, euh, encore une fois, en créant des ateliers collectifs, euh, euh, en mobilisant les différentes parties prenantes, euh, en comprenant leurs enjeux et en les partageant dans ces séances de travail de, de co-conception. Et euh, donc, tout ça a été mené en distanciel, hein, puisqu'on a eu un kick-off réduit, euh, kick réduit sur place, et tout le reste des travaux a été fait euh, en utilisant des outils collaboratifs. Voilà, donc, c'était aussi une, une dynamique de transformation assez particulière qu'il a fallu intégrer pour ce projet. Ludovic, vous vouliez réagir peut-être là-dessus Oui, avec plaisir. Après, je, moi, ce qui m'a marqué, c'est notre capacité à aller vite. On a commencé les développements le 22 juin, ou la, la configuration, la plateforme, et on a livré, on a livré le 15 septembre. Donc on a, on a été en capacité avec l'équipe projet de délivrer un, un MVP et de mettre à disposition sur les stores notre app et notre espace pro en un peu plus de deux mois. Et ça, je pensais c'est un time to market très agressif. Euh, c'est aussi le résultat d'un travail de cadrage qu'on avait réalisé, hein, qu'on avait réalisé en, en, en amont. Euh, un cadrage sur lequel j'avais sollicité euh, auparavant euh, Niji, qui avait travaillé sur le, sur le cadrage amont, et on avait fait un gros travail de préparation, et une fois qu'on a eu le choix de la solution qui avait été arrêtée, qu'on avait aligné l'ensemble de l'écosystème, on a, on a pu courir rapidement. Et, et euh, pour moi, c'est un succès. Je pense que la, la seule chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est à digitaliser le verre de vin rouge et le saucisson qui est dans l'ADN de ce mais ça, c'est voilà, ce qu'on n'arrivera jamais à faire. Mais sinon, on a, on a pu livrer une app, une app qui rentre bien et qui, qui, qui est maintenant utilisée par nos adhérents. Le, le choix que vous avez fait de, de la solution Salesforce, et, et Jean-Baptiste, on y reviendra après, mais peut-être Ludovic avant de, avant de passer la, la parole à Jean-Baptiste Rinsard. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette solution-là je crois que s'il y a un message avec lequel les participants au webinaire, j'aimerais qu'ils repartent, c'est que une fois que vous avez une solution Sales Cloud qui fonctionne, qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, vous avez possibilité en ajoutant la brique Community Cloud et Mobile Publisher, de d'exposer l'ensemble de vos de vos services et des informations à vos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant, partir d'une instance. Scène, ajouter une couche community et ensuite euh, toute la complexité de packaging dans les stores est gérée par mobile publisher. Euh, on a pris le temps, on a pris le temps de faire ce choix. On a eu pas mal de d'ateliers, d'interactions avec les équipes de Jean-Baptiste pour euh, identifier ce qui était du standard, euh, s'il y avait du spécifique euh, et faire les bons choix de technologie. Mais je suis, euh, je, je pense que là une des clés du succès ça a été dans dans ce choix techno puisqu'on avait deux options. On, soit on partait sur du Drupal et c'est une philosophie open source. Euh, et ces deux choix de de techno on les a on les a vraiment visités, challengés euh, et j'ai été convaincu euh, par par la solution Salesforce euh, grâce au travail qu'a mené les, les équipes d'avant-vente de Jean-Baptiste Jean-Baptiste, du coup, euh, donc le, la, la solution euh, Mobile Publisher, c'est une solution qui est, je crois, assez récente et, et, et Synertiel est, est l'un des, des premiers clients. Je vous laisse me contredire si, si toutefois ce n'était pas le cas. C'est quoi l'intérêt, du coup, pour euh, et les arguments que vous avez mis en avant pour convaincre Synertiel de choisir plutôt cette solution qu'une autre donc, bonjour à tous. Donc, euh, je confirme que tout cas, le sein du groupe EDF, c'est la première référence que, que nous ayons. Et euh, autant on a des, des gros projets engagés sur la direction centrale et la direction commerce, autant il y, a des projets, euh, il y a des projets tout aussi passionnants au niveau des filiales et Ciel en euh, est un bon exemple. Et euh, ce qu'a dit euh, finalement le, le, le choix de l'air de la guerre, c'est ce que vient d'expliquer euh, Ludovic. En réalité, comment, je, comment nous avons convaincu euh, avec l'équipe Salesforce euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que, que Ludovic était déjà convaincu de Salesforce, dans la mesure où il avait déjà déployé Salesforce, mais le Salesforce, vous savez, historique, euh, que la plupart de nos clients connaissent bien la partie 16, le pilotage de l'activité commerciale, euh, ou la partie service. Donc ça, c'est vraiment le, le cœur, le noyau de, de la plateforme Salesforce. Et, euh, et après, effectivement, sur cette, euh, cette dimension-là, euh, le projet de Ludovic était à la fois de mettre en place un espace client et une application mobile pour les, pour les, pour les adhérents, euh, effectivement nos clients, soit par manque d'information ou soit par réflexe euh, assez traditionnel, hein, parce qu'il y avait cette option traditionnelle de développer une application mobile, hein, c'est ce, ce que le marché a fait et, fait et continue à faire depuis des années, mais il y a eu ce choix alternatif de se dire est-ce que maintenant que j'ai développé cette je peux continuer à capitaliser dessus, y compris pour mes espaces clients et mon application mobile euh, Cependant, Mobile Publisher était une solution assez récente au catalogue de Salesforce, elle avait un peu moins d'un an, donc ça a été aussi un acte de confiance de, de, de la part de Ludovic, un acte de confiance basé sur des éléments effectivement qu'on a démontrés. Je me rappelle que l'un des, des premiers, autant la dimension capitalisée sur la plateforme Salesforce, parce que j'ai déjà fait un projet Salesforce et quelque part il ne me reste plus qu'à étendre via une application mobile, autant cette partie-là facile à, à, à prouver, entre guillemets autant la dimension de mon adhérent, quand il aura son application, je veux quelque chose qui soit joli, je veux quelque chose qui soit dans l'état de l'art d'une application mobile, que ce soit sur le marché du particulier ou du professionnel, est-ce que vous Salesforce, vous savez faire ça Autant je me rappelle que c'est là-dessus qu'on a, qu qu a plus du convaincre, parce qu'effectivement on n'attend pas forcément Salesforce sur le déploiement d'une du, application mobile. Et euh, si je me souviens bien, n'hésite pas à me contredire, Ludovic. Ce qui a été déterminant, c'est quand on a montré justement l'exemple euh, de, de Lamborghini. exactement. Qui, qui est, parce que Ludovic m'a dit Moi, je veux quelque chose qui soit, voilà, je veux quelque chose qui soit, qui soit entre guillemets, sexy. Et, euh, et l'exemple, effectivement, l'une des références, l'une des premières références qu'on a en, en Europe étant est est Lamborghini. Donc, je nous lui avons montré, euh, avec Michael, Michael Raoul, l'exemple de Lamborghini. Et là, je pense que ça, a un, un petit peu le débat, déjà parce qu'on est plus des Lamborghini, et ensuite, parce, parce que cette application, il répondait véritablement à tous les codes, on va dire, visuels de design, qu'on peut attendre d'une application euh, mobile euh, de, en, 2000, en 2021. Donc, pour, basculer, pour résumer, là, je vais donner quelques éléments d'histoire sur comment la discussion et le choix a été fait. Ludovic était déjà convaincu par la plateforme par de Salesforce et avait déjà cette volonté effectivement, de capitaliser euh, sur ce qui avait été mis en œuvre autour de Salesforce, donc sur l'animation du réseau des adhérents et y compris jusqu'à euh, l'application mobile. Donc, c'est pour cela qu'on nous a. Positionner la, la, la solution L'autre point des euh, est ludos qui ont mentionné, c'est ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire la capacité à aller vite. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on développe une application mobile, on peut faire ce qu'on appelle du pixel perfect, c'est-à-dire que vous allez vraiment tout faire à la main et designer quelque chose qui correspond exactement à une planche de design que vous auriez pu définir, c'est extrêmement satisfaisant, mais quand vous avez besoin de changer les visuels, quand vous avez besoin de changer les processus derrière, quand vous avez besoin de changer les données, tu vont se nourrir l'application, ça prend un peu de temps parce qu'il faut, faut tout refaire. Euh, L'intérêt de Mobile Publisher, ça a été simplement d'étendre les processus qui étaient déjà en place, pour gérer les adhérents, les ouvrir à travers une fenêtre, et mobile publisher, et à partir de là, je schématise un rajouté et couche de design pour répondre aux attentes des, des adhérents de, de synertiel. Tout ça a été fait sur une première version en deux mois, et y compris dans un contexte de crise Covid, où les équipes n'étaient pas, pas effectivement en présentiel. Donc, c'est en ça où je pense que le baril qu'on a fait ensemble avec Udovix, Synertiel et nous, cette parce que je pense qu'avec modestie, il faut, faut admettre que c'était une solution un peu nouvelle, donc il fallait aussi que apprennent à accompagner nos clients sur ce type de projet, euh, bah, et aujourd'hui, il est le risque, il faut la preuve, finalement, un, un, gage de, un gage de réussite. Merci Jean-Baptiste. Euh, je vous propose du coup qu'on qu passe maintenant un peu plus dans le détail et, et qu'on regarde avec Stefano euh, Polo, qui est donc euh, expert euh, Salesforce chez Talent. Euh, alors, Stéphane, toi, tu connais très bien Salesforce pour accompagner un certain nombre de nos, de nos clients sur la partie CRM. Euh, la, partie, la solution Salesforce Mobile Publisher est donc encore assez récente, avec peu de cas d'usage finalement, surtout en France. Et donc, toutes les équipes ont dû s'aligner autour de ça. Est-ce que tu peux nous... nous décrire un peu plus les, les enjeux, les spécificités de ce projet que toi, tu as pu vivre et accompagner avec tes équipes. Ah, il est important de, de, de mentionner, comme Ludovic l'a fait, que le, le travail a démarré euh, un, un petit peu avant, donc lorsque, lorsque le choix a dû se faire euh, sur euh, communauté ou pas communauté. En fait, la, base, la base du travail devait partir sur ce choix-là, parce qu'autrement, effectivement, mon bah, Publisher ne pouvait pas s'appliquer. Donc, euh, on a déjà co -co -co -collaboré, on a collaboré sur ce choix, euh, un, un, un, en apportant toute la matière nécessaire euh, par rapport à notre compétence. On travaillait déjà sur le projet SINACEL, donc on avait... Euh, on avait une vision claire de où on pouvait aller avec communauté. Donc, on a apporté avec nos équipes, en avant aussi en collaboration avec ses sources, ces atouts, ce qui nous a permis effectivement de partir sur une base claire de, de plateforme. Donc, la vision plateforme était nécessaire avant de pouvoir passer à la, à la discussion mobile publisher. Donc, mobile publisher était, était effectivement un inconnu. Pour, pour, pour beaucoup d'entre nous, mais euh, nous connaissons le, le, le, notre partenaire Sesforce, nous savons les efforts qui sont mis dans les produits qui sont, qui sont délivrés, donc on était, euh, était serein sur le fait d'avoir un, un accompagnement fort lors du projet. Donc avant de démarrer, eh bien évidemment, on s'est mis d'accord et on a, on a, on a convenu d'une un, comitologie importante, euh, souvent euh, même à la, à la journée près, euh, pour pouvoir débloquer des situations euh, critiques, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y en a eu, et c'est normal, c'est un projet sur une technologie innovante, donc euh, on passe forcément par des chemins critiques, il faut juste euh, être à mesure de gérer de, de, de ce stress et euh, d'avoir les, les, les bonnes équipes autour de la table. Donc de notre côté, bon, un engagement fort euh, de, de la direction de talent, de, des experts euh, technologiques qu'on a au sein, de, au sein des équipes, pour ma part, j'y étais, euh, et surtout vraiment des, des des une gestion à la semaine euh, importante parce que des décisions étaient prises et euh, des modifications de roadmap étaient faites euh, au fur et à mesure pour être sûr et certain que l'MVP pouvait sortir à la date prévue sans euh, un impact fort par exemple sur euh, sur le périmètre. Donc voilà, Ludovic était inclus dans toutes ces discussions et donc son engagement a fait si a fait a, fait, a permis aussi euh, de, de sortir rapidement euh, de ces discussions, des de décisions importantes autour de la plateforme. Pour ce qui concerne mobile publisher, alors il est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est une plateforme, enfin, en tout cas c'est une technologie, pour ma part, et c'est mon, mon, mon jugement personnel, mais assez simple, à des gestions, en termes de, de, de, de prise à main. Ce qui est plus compliqué, il faut, que, faut, que, faut que vraiment qu'on a... On, on a cette solution soit au courant c'est qu'on fait pas on a affaire avec d'autres d'autres parties autour de la table qui sont dans ce contexte apple et, et play et google et google qui ne facilite pas forcément la tâche donc ça il faut faut l'avoir en tête parce que ça peut de temps à autre euh, amener un peu plus de stress dans nos deadlines. donc voilà qui a déjà fait des publications d'applications pourra pour un point en toucher quelques mots mais voilà c'est important à savoir parce que dans le process c'est force de cette publication mais il n'est pas seul euh, voilà, euh, je propose, euh, sauf si truc peut-être vous, vous voulez ajouter quelque chose à, cette, à mon intervention, je t'ai vu euh, partant, sinon oui, je vais… Euh, je... Oui, vas-y juste avant de passer, avant de passer le, le film d'animation qui présente là. Je pense qu'on des parties de prix fortes, ça a été de rester dans le standard du, standard, du standard, du standard, du standard. Et quand on, finalement, quand on essaie plutôt de regarder nos process en fonction des capacités de, de l'outil native et qu'on reste dans le standard, euh, ça permet d'aller vite, euh, de toute façon Salesforce est, est pensé et designé par le process euh, et, euh, et ça permet également de rester dans des, dans des coûts de, de configuration qui sont, qui sont raisonnables. Euh, ouais. Ça c'est un parti pris fort, Moi, je, suis, je suis plus partisan de la customisation et des développements spécifiques. On a, de, on a des fantastiques outils, il vaut mieux penser nos process en fonction des standards de l'outil que l'inverse. Exactement. Et voilà, notre travail c'est été surtout d'écouter les besoins et de répondre avec au maximum le standard et se faire aider parce qu'il faut, il faut, faut, faut accepter qu'on, qu les, donc, quand les compétences ne sont pas là pour différentes raisons, encore une fois, sur une technologie qui vient d'arriver et échanger au maximum. Donc, c'est vraiment un travail de partenariat et pas un travail de, de juste intégrateur en, au sein d'une entreprise. Non, c'est un, un travail tripartite avec ses forces et, et, et et dans le prix film que tu vas montrer, Stéphano, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été fait en utilisant des objets standards de Sales Cloud, de Community et de Mobile Publisher. On n'a pas de spécifique. Ouais. Et bah du coup, on va passer, je pense, à la petite démo, si vous voulez bien. Alors, j'espère que tout se passera bien. C'est toujours un moment de stress. Mais normalement, il n'y aura pas de raison Est-ce que vous voyez bien la vidéo Ouais. Super. Super. Donc, ça va être un, un, un petit flot de un, un petit un petit euh, aperçu de l'application, d'un de ces ses, euh, fonctionnalités euh, majeures. devis qui n'hésite pas si tu veux apporter des précisions pendant la démo. Il y aura du start and stop à certains moments, donc euh, j'espère que ça se passera bien et euh, je devais du coup de commenter euh, la vidéo au fur et à mesure. Elle avance. Donc euh, une application, comme on l'a dit, euh, mobile, hein, donc, on, vous l'avez peut-être aperçu rapidement, mais euh, elle s'installe depuis euh, les stores euh, Apple et, et, euh, et Google, on vous invite à la chercher si vous le souhaitez, elle est, elle est cherchable et, et disponible à un public. À la, la page d'accueil qui, qui nous avons que nous avons définie une page d'accueil de community community cloud assez simple qui qu'on a personnalisé pour permettre en fait à l'adhérent de retrouver tout de suite une, une approche un confort personnel donc son nom son prénom dans ces cas on s'appelle contact donc c'est pas très pas très drôle mais, euh, mais on pourrait s'appeler Luc et, et Luc serait euh, le, le mot que vous aurez euh, à la page d'accueil la page d'accueil est aussi là pour Personnaliser la navigation dès l'entrée et surtout donner de la, de la, de, des éléments intéressants pour tout de suite accrocher l'adhérent à l'application. Ce qu'on va retrouver en fait dans le bas de page, et ces éléments ont été construits avec ce qu'on appelle c'est sur CMS, donc euh, la construction de, de, de contenu exposable au sein de la plateforme. On est allé alimenter cette plateforme, en tout cas, les équipes financières euh, ont travaillé pour alimenter cette plateforme avec de, des éléments importants pour financières et pour l'adhérent et les exposer de façon assez simple et concise. Autour des briques CMS, hein, qu'on voit, donc du contenu que vous pourrez peut-être, qui, qui est beaucoup similaire à ce que vous trouvez sur n'importe quel site ou n'importe quel blog. À partir de la page d'accueil, on va retrouver une, une, une segment, un segment clé de, ce, de cette application qui ce sont les avantages. Donc l'idée était évidemment de permettre à l'adhérent d'arriver plus rapidement à euh, les avantages proposés par les partenaires euh, des signatiels. Donc euh, comment le faire? Bah, donner une section dédiée et exposer euh, l'idée était d'exposer un catalogue des produits. Ces catalogue de produits devait bien évidemment reprendre l'ensemble des partenaires financiers euh, et les exposer d'une façon assez sexy, encore une fois. Que je vous avez vu au, au, au, juste avant, je vais y revenir. Donc, cette partie est haute qui va présenter avec un, un slideshow, ce qu'on appelle en anglais, donc un, un glissement d'informations de, de, immédiatement les offres du moment. Ce qui est un atout pour sénatial et pour les partenaires pour se mettre en avant et dire et communiquer à l'adhérent que, évidemment, il y a potentiellement des, des, des offres beaucoup plus, plus intéressantes sous la période qui est celle en cours. Donc, motiver l'adhérent à rentrer dans l'application souvent pour trouver ces offres intéressantes du moment. Et puis on va aider l'adhérent sur la navigation en cherchant et en lui, et en lui donnant la possibilité d'aller peaufiner sa recherche. Donc on crée, on a des catégories, cest c'est la des catégories, ou à l'intérieur desquelles les offres sont sont sont, un, sont briquet et dans ce contexte on prend par exemple la partie je me déplace donc son catégorie qui parle à l'adhérent parce que bien évidemment c'est des artisans ils se déplacent beaucoup ils ont souvent besoin de véhicules donc on va retrouver une deuxième section encore une fois exposée avec une notion de catalogue de produits hein, assez simple euh, et tout le contenu a été repris via, euh, via effectivement la collaboration avec, avec Sinacell et a été exposé dans la plateforme via Salesforce ici on retrouve les catégories et le, le, on guide encore une fois l'adhérent avec une navigation assez simple, tout simple clic sur des images et il arrive finalement sur la liste des partenaires qui lui propose ce qu'il a cherché. Donc, il n'a pas, euh, c'est un résultat simple et immédiat qui lui permet d'avoir accès à ces... À ces, à ces offres et la partie finale qui est la, la plus intéressante sur laquelle il y a eu un vrai travail d'éco-construction surtout de design c'était c'était important pour nous de rester dans le standard mais quand même d'avoir quelque chose de sexy comme on dit au début c'était l'offre en tant que tel. donc comment exposer bien et, et clairement l'offre du partenaire donc travailler avec un sur CMS, Community et Mobile Publisher autour de, de ces éléments en proposant à l'adhérent les on, de contexte clair pour l'offre et deux autres briques assez importantes que vous retrouvez ici, qui sont les plus financières. Donc, financiel devait effectivement dire pourquoi cette offre et comment financiel accompagne adhérent. Donc, on le retrouve avec une notion de design plus différente. Donc, l'adhérent arrive à faire la différence entre les deux. Et, euh, à les tracer, parce que tout l'objectif était aussi collecter de la donnée. Puis évidemment, quand on expose une application de ce type, euh, on a l'intérêt à collecter de la donnée. Autrement, on ne va pas capitaliser euh, sur, euh, sur ce que l'on a mis en place et on ne peut pas s'améliorer comme on le souhaite. Donc avec un bouton de call to action, ce qu'on appelle, donc on a, on a un traçage d'action, euh, on va demander à l'adhérent d'interagir avec l'offre et de dire qu'il est intéressé. On va passer sur une deuxième partie de l'app, un peu plus rapidement, les services, même. même euh, même brique, même, même brique technologique, même approche. Par contre, là, ici, on va exposer une notion différente qui est plus dédiée à Synantiel et les services que Synantiel directement propose à ses adhérents. Donc, je vais, la, je vais laisser la démo dérouler, mais toujours dans le menu, on va tomber sur une page dédiée aux services où Synantiel va exposer ses propres euh, services proposés aux adhérents. Et l'adhérent qu'on voit, s'ils vont en savoir plus et il est intéressé pour de vrai et il a besoin d'en discuter avec quelqu'un à l'intérieur des à celles, il va retrouver un conflit, un bouton d'action et les, et les atouts. Et grâce à ces boutons d'action, cette fois-ci, ce, ce qui va se passer, désolé, je vais juste revenir quelques secondes en arrière, c'est ce qui va se passer grâce à ces boutons d'action, c'est qu'une demande va être intégrée ou sans de la plateforme Salesforce pour être traitée par les équipes. De gestion des demandes. Donc, encore fois, pas d'interface technique, juste un simple formulaire qui est automatiquement saisi. Donc, l'adhérent la, la, n'a même pas besoin de renseigner de l'information. On sait de quoi il a besoin et on le communique à Sidentiel en temps zéro. On va passer sur la partie annuaire. Donc, une autre section importante de l'app qui est arrivée en phase 2 euh, et qui permet en fait euh, qui dit application dit communauté qui se crée et dit ben, un maison d'échange et donc pour a, a, alimenter encore plus euh, l'envie des adhérents de potentiellement se retrouver un peu, discuter des financiers et pourquoi pas après parrainer quelqu'un et on va arriver dans quelques secondes donc l'annuaire était là pour mettre en relation est là pour mettre en relation les adhérents. Donc, la donnée est là, il fallait juste leur donner moyen d'interagir, de se retrouver. Donc, un simple, un simple formulaire de recherche, rien de, rien de très compliqué, multi-critères, simples, faciles, euh, intuitifs, qui leur permet de trouver l'ensemble des adhérents qui sont basés, euh, qui, qui résultent selon les critères, vérifier les informations de l'adhérent, s'ils le souhaitent, euh, voir aussi les métiers de référence dans ce contexte, parce que c'est des données qui en fonction dans Salesforce, et puis la, la possibilité de se rentrer en contact avec la partie message et leur permettre, effectivement, de directement via la plateforme d'aller communiquer avec l'adhérent. On va passer maintenant, on en a parlé, à la partie parrainage. Donc, euh, le réseau sinertiel euh, doit effectivement s'alimenter d'adhérents. Euh, comment faciliter euh, la vie à quelqu'un qui voudrait rentrer dans la communauté, euh, dans la communauté euh, Bah en coupant court tous les étapes de bureaucratie qu'il pouvait y avoir avant et en faisant quelque chose de très digital et très euh, moderne, mais surtout très euh, dans du temps, parce qu'on est tous habitués à, à parrainer quelqu'un via des applications. Bah, donc, on reprend cette logique, on met tout simplement à disposition un formulaire de parrainage en expliquant ce qu'est le parrainage, tout simplement en remplissant ce formulaire, derrière, encore une fois, le traitement passe dans la plateforme Salesforce et permet aux équipes financières de répondre des parrainages et valider c'est parrainage et tout est tracé. Donc, ce qui est bien parce qu'il n'y a pas de perte d'informations. On, on avance avec la. Désolé, je vais un peu vite, vous me dites si je cours trop, mais hein. avant que je vous perde. Euh, la partie assistance. Donc, euh, exposer en application vous dire aussi que vous exposez euh, potentiellement euh, vos adhérents à des questions dans le sens qu'ils vont se poser des questions, à la fois sur l'application, à la fois sur Synartiel, et il, va, il fallait, via l'application, leur donner moyen de d'interagir, parce que sinon, ils sont revenus sur un chemin classique, téléphone ou email, qui n'était pas notre souhait. Notre souhait était centraliser l'information vers Salesforce. Donc, un, conflit, un simple une simple page de, de propos, qui est proposée à l'adhérent pour renseigner et communiquer avec les équipes services de Synartiel, et en plus, pour faciliter encore plus la tâche, si par hasard il considère que sa question elle pourrait être mieux traitée par ses points de contact récurrents, son assistant réseau ou l'administration financière, bah, il peut retrouver ces informations et avec soit du click-to-call, parce que les numéros sont, sont cliquables et appelables via, via un simple téléphone dans l'application, soit euh, un adresse mail, ils peuvent communiquer directement avec, euh, avec ses les contacts qui le sont, sont normalement connus parce que c'est les personnes qui les, qui, les, qui les gèrent au fur et à mesure de leur, de leur année avec les inertiels. On va avancer sur une dernière partie qui concerne le profil de la carte adhérent. Donc, on a bien parlé d'application. Qui dit application, on dit bah, un utilisateur avec un profil. Et on voulait aller au-delà du simple profil. On voulait digitaliser vraiment la relation de l'adhérent avec qui Avec les partenaires des Sinantiel. Pourquoi cela Parce que l'objectif final, effectivement, c'était pour Sinantiel de faciliter hein, voit, euh, cette, cette prise en main de l'application pour les, pour les adhérents. Alors, pourquoi ne pour pas sortir un atout dans cette relation qui était jusque-là non digitale parce que l'adhérent va se rendre chez le partenaire et va profiter d'une un, offre directement chez le partenaire. Et comment créer ce lien avec Sinantiel au milieu bah, Via l'application, on a tout d'abord effectivement créé une notion de profil, donc exposer la donnée de l'utilisateur. Ce profil va sûrement s'alimenter dans le futur avec plusieurs d autres informations et surtout des notions des RGPD importantes aujourd'hui. Mais la carte adhérent était le vrai atout. Donc permettre à l'adhérent chez le partenaire de communiquer le fait qu'il est un adhérent actif, donc que le partenaire doit et peut, enfin peut et doit euh, lui soumettre les les offres qui, sont, qui ont été validées avec Synartiel, bah c'était pour nous important et pour Synartiel surtout euh, important de l'avoir dans l'application. Donc un, un, QR, un QR code que le partenaire peut scanner via son simple mobile. S'il n'a pas de mobile, on peut partager avec un adresse mail tout simplement. Et cela nous amène vers une page de validation qui valide tout simplement que l'adhérent est encore actif et qu'il a droit de bénéficier de ses, de ses avantages. Donc il est tout pour l'application qui est effectivement live sous les stores euh, depuis, euh, depuis maintenant septembre et dont on est très fiers. Super, merci euh, Stéphano. Euh, Peut-être euh, quelques quelques chiffres clés avant de revenir. Euh, à Hervé, sur, euh, sur ce, qui a, ce qui a fait le succès de, cette, de ce projet, euh, je, voudrais, je voudrais juste, euh, Ludovic, vous demander peut-être de nous rappeler euh, quelques chiffres clés sur l'appli euh, qui a donc été lancée en septembre. Oui, bien sûr, on a, on a eu, en termes de, de, de, de KPI, on a 30% des adhérents qui ont téléchargé l'application en deux semaines. Donc, ça veut ouais. dire qu'il y avait un vrai besoin. On a répondu à une véritable attente. Euh, on est maintenant à plus de 60% de nos adhérents qui l'ont téléchargé. Donc, on est, on est à la bascule, on n'a pas, on, on pas encore un vrai point de passage, mais on n'en est pas loin. Euh, L'objectif pour créer un vrai point de passage, c'est de passer à 90%. Et ça permet ensuite d'amener de, de, tout un contenu vers un point de passage unique euh, et, de, et de créer une, voilà, une, une, relation, une véritable relation digitale euh, ancrée avec nos adhérents. Nos partenaires, on est à 75% des partenaires qui ont téléchargé L'app et utilise l'espace pro. Et en termes de notation sur les stores, euh, sur le store euh, Apple, on a une note de 5 sur 5. Félicitations. Euh, merci Ludovic. Hervé, du coup, euh, je, je, je reviens à, à toi. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, et en, en, en, de façon un peu résumée, euh, les, les facteurs clés de, de succès de cette mission, je ne sais pas si tu as envie de revenir sur les, les, les éventuels écueils euh, qu'il y a forcément dans ce type de projet euh, et, et surtout effectivement de s'attarder sur euh, pourquoi ça a marché dans un temps aussi court et avec des résultats mmh. euh, que vient de, de mentionner le qui sont, qui sont globalement extrêmement positifs. Alors... Moi, je retiens principalement quatre points euh, qui ont conduit à la réussite du projet. Le, le premier point, c'est effectivement qu'on s'inscrit dans une co-construction avec un esprit d'équipe. Je pense que ce qui, est, ce qui était vraiment fondamental, c'était de constituer ce mode projet et de faire travailler ensemble à la fois les différents métiers sinertiels, mais aussi les différents métiers au sein de talent, euh, à savoir euh, le consulting, l'UX design, l'expertise solution. Et en fait, c'est la conjonction de toutes ces équipes qui permet de servir et les enjeux métiers et la performance de ce qui est mis en place et l'adéquation aux usages qui seront faits derrière de, de la solution. Donc ça, c'était vraiment un premier point, c'est ce travailler ensemble qui, qui s'est mis en place aussi parce qu'on était déjà dans un partenariat de confiance avec Synertiel et donc on a pu travailler cette dynamique-là tout en étant dans des fonctionnements distanciels. Euh, ce point-là permet aussi de tenir le rythme. Euh, c'est un, un sprint puisqu'on se donnait trois mois pour atterrir et c'est aussi un marathon parce que trois mois, on a le temps quand même de s'essouffler. Euh, il faut être capable de monter rapidement une organisation de projet, de favoriser des arbitrages métiers qui soient à la fois étayés euh, de façon à ce que euh, les décisions soient prises en connaissance de cause, mais euh, très synthétiques pour qu'on ne se perde pas dans la complexité. Il faut toujours... Euh, s'inscrire en adéquation avec les principes de la solution. Ça m'amène au deuxième point principal, c'est qu'on a mis en place une design authority, euh, donc une, une instance gardien du temple pour s'assurer que ce qui était imaginé, ce qui est produit de la créativité collective, s'inscrivait bien dans le respect du standard, dans l'esprit dans lequel on pouvait développer derrière de façon efficace et en cohérence avec la philosophie de la solution. Euh, donc ce point-là était fondamental, il a été mis assez rapidement après le début du projet et il nous a permis euh, à la fois de, de faire cette fonction de jugulation euh, de, de la multiplicité des idées qui pouvaient apparaître puisqu'on demande aux gens de co-créer et derrière euh, forcément euh, les participants attendent aussi qu'on prenne en compte leurs attentes. Voilà. Donc c'est un levier en fait, pour euh, expliquer que tel point doit être traité différemment ou tel point pourrait euh, être abordé. Euh, dans un second temps parce qu'on est sur quelque chose qui ne s'inscrit pas forcément dans la logique MVP. Et puis c'était aussi un levier pour avoir une escalade prioritaire des sujets, et notamment tout ce qui était sujet nouveau, auprès d'éditeurs. Notamment, on a eu l'occasion d'échanger de, de, avec les référents monde de Salesforce euh, ou de Mobile Publisher, qui nous ont aidés euh, à régler certains points de difficulté euh, qui n'étaient pas forcément euh, complètement défrichés auparavant. Troisième point, c'était de susciter l'intérêt des opérationnels. Euh, on arrive avec un projet, il y a beaucoup d'activités euh, qui sont engagées euh, par les équipes de Synerciel. Euh, on avait un contexte euh, de crise Covid qui n'était pas aidante non plus par rapport à l'organisation habituelle des activités. Donc pour, pour ce faire, il faut générer des sources de gains rapides. Et euh, le, la mise en place des pratiques de marketing automation, donc au travers de la brique Pardot de la solution Salesforce, ça a permis de susciter un intérêt pour des populations d'un point de vue opérationnel, donc avoir des gains rapides sur comment améliorer la qualité des échanges entre Synertiel et son réseau de partenaires sur les offres, puisque aujourd'hui, Sinerciel peut donner des informations sur l'intérêt suscité par les offres partenaires. De même, les équipes du marketing peuvent avoir un retour sur l'impact de leur communication. Voilà. Donc, au travers de la mise en place du projet, on a aussi développé le, le marketing automation, donc la traçabilité de la réception qui est faite des communications externes ou des offres mises à disposition par Synertiel vers ses adhérents. Et on peut donner des retours qualitatifs et quantitatifs sur la réception qui en est faite euh, euh, du point de vue de, euh, des adhérents qui sont les clients des partenaires euh, de Synertiel. Et puis, on a également tenu compte de la, du calendrier euh, de de l'activité de Synerciel dans l'année et on a synchronisé tout ce qui était les communications et les mises en service des différentes versions de l'application, notamment avec les campagnes de reconventionnement. Donc au moment où on renouvelle le, le, le partenariat entre Synerciel et ses adhérents, voilà. Donc c'était une occasion de communiquer sur de l'innovation portée au sein de, de Synerciel au travers de cette application. Et le dernier point, c'est le sponsorship et la pérennisation de tout ce qui a été fait, c'est-à-dire ce qui était fondamental sur un projet comme ça, c'est d'avoir un portage au niveau de direction générale pour lancer le projet, puisque on allait solliciter assez fortement de, de différents, euh, différentes parties prenantes au sein de Sinerciel. On engageait également dans la réflexion de co-construction des partenaires externes, donc, euh, Évidemment, il faut que le, le projet euh, ait une incarnation managériale parce qu'il concerne l'interne de SINERTIAL et les externes. Et puis, en termes de pérennisation, je pense qu'un point important, c'est de se dire il y a le mode projet et il y a l'après-projet dans lequel euh, la vie doit continuer autour de ce qui a été créé. Donc, ça passe à la fois par la mise en place de comités éditoriaux de façon à créer des nouveaux contenus, susciter l'intérêt des utilisateurs de la solution et également de continuer à maintenir une feuille de route d'évolution et d'amélioration des fonctionnalités qui sont offertes par les solutions mises à disposition de nos adhérents. Voilà en quelques mots les, les facteurs clés de succès qu'on peut retenir à mon sens sur, sur ce projet. Ce qui me fait une transition euh, royale pour euh, répondre à, à, à l'une des questions euh, qui est apparue dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez d'autres, euh, à les poser euh, à travers le chat. Euh, Ludovic, quelles sont les prochaines fonctionnalités et améliorations euh, qui sont envisagées euh, sur euh, sur l'appli aujourd'hui Alors, on envisage d'orienter euh, le développement de nouvelles fonctionnalités autour de l'apport de business euh, pour permettre de euh, transmettre des leads, donc des chantiers, euh, à nos adhérents via l'application. Euh, ça, c'est la, hein, euh, la principale évolution euh, et, et c'est répondre à nos attentes de nos adhérents. Nos adhérents, ce qu'ils veulent, c'est. Euh, aussi remplir leur, leur carnet de commandes. Donc, recevoir des leads euh, interfacés avec l'écosystème du groupe EDF, hein, que ce soit euh, des filiales comme euh, Zivia, euh, Easy, euh, enfin, c'est des choses qu'on est en train d'explorer, capable de, de récupérer ces leads bas et les transmettre euh, à, des, à des adhérents pour au final assurer des travaux de qualité auprès des particuliers. C'est l'évolution euh, principale, c'est le prochain étage de la fusée. Et alors on a une autre question sur les, vos priorités pour solidifier le, le succès de cette application. Alors après, ça va être, ça va être de l'animer. De Hervé en a très bien parlé. Faire rentrer en fait, l'application dans le run, donc avec des notifications, du contenu. On peut imaginer également d'avoir une sorte de, mar de marronnier pour les offres et services, hein, avec euh, une, offre, une offre du mois euh, pour nos adhérents qui suscitera un intérêt particulier. On peut aussi imaginer des montages avec certains de nos partenaires, je pense en particulier à, à des équipementiers automobiles euh, qui peuvent à un moment se retrouver avec un stock euh, de véhicules. On peut imaginer d'avoir une offre spéciale flash pendant une dizaine de jours, euh, une quinzaine de véhicules jumpy à, à déstocker. Donc, euh, susciter cet, cet intérêt, ça passe aussi par par un travail en amont avec les, avec les partenaires. Euh, et ensuite, il euh, ne faut pas se cacher non plus qu'on euh, euh, a un travail réalisé auprès de nos commerciaux en interne euh, pour les, les convaincre que euh, le digital est, est bien un nouveau canal et que dans l'omnicanal, c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent valoriser auprès de leurs leur, leur, leur adhérents, puisque au final, celui qui va amener les derniers adhérents à télécharger, en termes de last mile, ça va être le commercial qui va lui montrer lui mettre en main l'application. Euh, et je pense que c'est comme ça qu'on ira chercher les, les 40% restants. Donc, un travail sur du contenu euh, de qualité, pousser du business euh, et également embarquer euh, toute notre force commerciale dans, dans cette aventure euh, d'animation de canal Super. Euh, avant, de, avant de conclure ce webinar, euh... On a peut-être une, une toute dernière question que je prends, euh, peut-être plus pour Stéphano. Est-ce que l'application la, possède des notifications Alors, bien, bien évidemment, ça a été un sujet, mais oui, bien évidemment, l'application est là aussi pour faire de push, donc permettre à, à l'adhérent pas seulement d'être un, un actif lui même sous l'application, mais permettre aux équipes financières d'aller activer l'adhérent lorsque lorsqu'il le souhaite, de façon de façon assez, assez simple, comme toute application de nos jours. Donc là, par exemple, pour illustrer, on a les deux dernières notifications qu'on a poussées. On a poussé une notification pour les vœux. Il y a eu des vœux en webinaire qu'on retrouve d'ailleurs sur l'appli. puisqu'une des intérêts de l'appli, le Mobile Publisher, c'est de pouvoir consommer du contenu vidéo directement depuis l'application. Sous réserve qu'il y a un contenu vidéo qui soit disponible sur une plateforme type YouTube ou autre. En fait, on consomme ce contenu directement dans l'application sans avoir besoin de faire un en en rebond, ce qui est en ce qui fait qu'en termes d'expérience euh, utilisateur, c'est très, très fluide. Et euh, la deuxième notification qui est partie, c'est une notification autour d'un partenariat avec le groupe CAHOR euh, pour voilà, des offres autour des, des bornes de véhicules électriques. Euh, donc, ça, ça marche bien. Maintenant, je pense qu'il faut amplifier, il faut habituer nos adhérents à, à recevoir ces notifications sans non plus les, euh, les surexposer. Euh, c'est maintenant trouver, voilà, trouver le, le, le, le bon dosage d'exposition digitale. Parfait, très clair. Euh, je vais vous laisser le mot de la fin, Ludovic, puisqu'on arrive euh, au bout de, du temps imparti et nous n'avons pas d'autres euh, questions ou réactions. Euh, qu'est-ce que, pour conclure, qu'est-ce que vous avez euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de ce projet? Qu'est-ce que vous avez, quels sont pour vous les, les enseignements forts ou les, les principaux les principales raisons du, du succès finalement d'un projet mené tambour battant dans un contexte de crise, de confinement, avec à la fois un éditeur, une solution assez nouvelle, un partenaire conseil intégrateur et un client avec tout son réseau, à la fois interne et externe. Qu'est-ce qui fait que ça, ça a aussi bien fonctionné et, et qu'on atteint les chiffres que, que vous avez mentionnés précédemment Je pense qu'on a fait preuve d'audace. Moi, ce que je retiens, c'est un esprit pionnier. Euh, on a, on a un esprit pionnier, on a eu envie de vivre une belle aventure et, euh, et on avait un rêve. On avait un rêve autour duquel on a pu fédérer euh, un, un, un, les équipes de talent euh, et, et les équipes de Salesforce. Et je pense qu'on a, on a Prendre beaucoup de plaisir et de proposer aussi un projet sur lequel les équipes, euh, toutes les équipes, hein, talent solution, talent conseil, et je pense en particulier à toute l'équipe de développement que je remercie chaleureusement euh, Olivier Canu, des équipes, Stéphano, Raoula. On a proposé du plaisir et, et on ne s'est pas laissé abattre, on a réagi euh, et, euh, et on a eu envie de servir nos adhérents au mieux et de faire confiance à la solution euh, et d'aller vite. Euh, et je crois que ça, ça a été les ingrédients clés pour. Pour, pour nous fédérer et, et faire en sorte qu'on livre quelque chose dont on est fier maintenant, qui marche, qui est utilisé. Euh, et c'est le début d'une bascule. Je pense qu'on a fait un petit peu rentrer dans une dans une nouvelle ère. Maintenant, on doit se l'approprier et, et continuer à utiliser les fonctionnalités de, de l'outil. Sachant que maintenant, le, le numérique, c'est notre quotidien. Et même si le choc du Covid a été violent, euh, on, on voit que c'est une opportunité de réussir une transformation digitale. Et, et à ce titre-là... Euh, pour les personnes qui sont, qui sont en train de regarder le webinaire. Euh, partir de là, avec le fait que depuis Sales Cloud, très rapidement, on peut exposer des services euh, à nos clients à, qui sont dans Sales Cloud et euh, les packager dans une app, je pense que c'est quelque chose euh, qui, est qui souffre peut-être d'un déficit de notoriété. Euh, et, euh, et ça, il faut l'avoir en tête pour, pour réussir euh, leur transformation numérique. Merci beaucoup, messieurs. Euh, Merci à vous, vous euh, d'avoir. Euh... Assister à ce webinaire, euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire euh, sur ta... Merci, Merci à, à tous. tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.